Salut à tous et bienvenue sur Naughty Dog Mac pour eh ben, un nouvel unboxing après le très gros coffret de l'édition collector hier. Tu peux voir l'unboxing du collector juste ici. Un nouveau gros packaging pour la PS4 Pro édition The Last of Us partie 2. Allez, première étape de l'unboxing, ce petit porte clé qui a été offert euh, pour la précommande de, de, de The Last of Us. Donc il y en a qui m'ont posé dans les, dans les commentaires des questions à savoir... Si tout cela m'était offert par PlayStation et Naughty Dog, alors non pas du tout. Hein. La seule chose qui m'a été offerte, c'est le code du jeu euh, début juin. Ça fait donc pratiquement trois semaines que j'ai le jeu via la, la version presse. Mais l'édition collector, les figurines, tout ça, c'est de ma petite poche euh, de, de fan... Heureusement que Naughty Dog sort pas des jeux tous les ans parce que ce serait beaucoup plus compliqué. Mais bon, comme c'est un événement qui arrive de temps en temps, bah, ouais, je, je, je suis assez prévoyant pour me faire plaisir. Et du coup, on va unboxer bah, cette PS4 Pro édition The Last of Us. Donc on commence euh, directement voilà, par le devant qui euh, représente la console qui est assez jolie. Euh, moi, j'aime énormément l'arrière. C'est très minimaliste, c'est très sobre. On a un bel artwork euh, de, de The Last of Us Partie 2. Après, voilà, donc sur le côté... On a le logo, de l'autre côté, le, euh, le, enfin, ce que contient le pack euh, de cette console qui pour moi est très très euh, jolie. Enfin, en tout cas, ça, ça me hype d'ores et déjà de, de, de découvrir son contenu. Donc c'est parti. De toute façon, comme l'unboxing, je vous montrerai des photos et des vidéos euh, bah de, de tout ça pour que vous puissiez les voir en meilleure qualité. Donc voilà, donc, une fois sorti de son emballage, on retrouve un carton blanc basique playstation, toutes les éditions playstation sont comme ça euh, Vraiment rien de, de, de, de fou, c'est tout ce qu'il y a de plus basique Mais là du coup, voilà. là où ça va devenir intéressant, c'est maintenant où on va découvrir la bête Donc on va l'enlever, donc c'est pareil, comme pour l'édition collector d'hier, je découvre en même temps que vous, je ne l'ai pas encore ouverte euh, C'est vraiment de l'unboxing en direct Donc on commence, Et il y a ça qui vient de tomber euh voilà, on va commencer directement par la manette parce qu'effectivement il y a la manette The Last of Us qui est offerte euh, dans ce pack Une manette The Last of Us Partie 2, donc elle est noire, mat, très jolie. On a le tatouage d'Eli qui est euh, en filigrane, c'est-à-dire que ce c'est est pas, pas brut, c'est un peu brillant. Quand on passe le doigt dessus, on voit que c'est brillant. Et le logo The Last of Us Partie 2 sur euh, le pavé de tactique qui lui aussi est en brillant. Euh, bon voilà, c'est et, et les, les boutons de la manette qui, sont, euh, qui ne sont pas en couleur. C'est sobre, c'est minimaliste. Moi j'aime beaucoup en tout cas cette, cette manette qui je vous le rappelle est vendue à part 60 euros si vous voulez l'acheter n'avez pas les moyens de vous prendre la ps4 pro mais que vous voulez la manette collector elle est disponible en quantité limitée également donc dépêchez vous mais elle est disponible euh, en, en vente séparément sur la plupart euh, des revendeurs amazon micromania etc pour environ une soixantaine d'euros si vous voyez des manettes à 100 euros c'est pas le prix conseillé normalement elles sont, elles sont lancées si je dis pas bêtise à 59,99 euros donc n'hésitez pas je continue et du coup nous avons donc ici bon bah, les traditionnels papiers euh, de Playstation, euh, j'ai des éléments numériques euh, que je ferai peut-être gagner parce que du coup comme j'ai l'édition collector j'ai les mêmes euh, éléments numériques donc pourquoi pas ne pas les faire gagner. Le, les, les papiers de mise en route, bon bah ça on va pas se mentir, on s'en fout un petit peu et puis bon c'est un peu ma quatrième, euh, cinquième PSK donc je commence à, à savoir un peu comment on fait. Les traditionnels câbles HD, les oreillettes, forcément, c'est la base. Mais bon, euh, on va pas se mentir maintenant. Tout ce qui nous intéresse, c'est le reste. Voilà, des câbles encore. Euh, les câbles de la manette. Bon, voilà. Maintenant, ce qui nous intéresse, on va pas se mentir, c'est la dernière chose qui est dans ce carton. Qui est là. C'est pareil. On va redresser. Ah oui, par contre, surtout aussi très important. Très important la version de base de The Last of Us Partie 2, alors je suis content c'est la première fois que je le vois du coup, puisque moi j'ai eu que le steelbook de l'édition collector, euh, donc je découvre en, en même temps, et pareil j'aime beaucoup parce que même à l'arrière c'est ultra minimaliste euh, et, et j'ai de la chance de, de parler avec une, une développeuse qui s'occupe en fait euh, de tout ce qui est affichage dans le jeu et j'ai beaucoup parlé avec elle ces derniers jours et, qui est, et elle est très très fière parce que forcément euh, c'est elle qui s'est occupée de tout, donc le générique de début euh, toute l'interface, et je lui dis que moi j'adorais ça parce que c'était ultra minimaliste c'était simple mais efficace, et il intuitif et, et du coup c'est drôle parce que bah, du coup je, je parle avec la, la responsable qui s'est occupée de tout ça et euh, elle est vachement sympa et et, et je vois qu'en fait tout ce qu'ils ont fait autour de The Last of Us partie 2 c'est je trouve hyper minimaliste même là cette console enfin la manette on le voit euh, elle est très sobre même le, le tatouage d'Eli aurait pu être blanc ou quoi que ce soit il ressortir mais non c'est très très sobre très sombre un peu comme le thème du jeu et du coup bah là voilà on va avoir cette PS4 Pro donc on va tout de suite la découvrir euh, bon, je suis un peu déçu parce qu'il n'y a pas le socle pour la faire tenir debout J'ai reçu la, la Xbox One Cyberpunk la semaine dernière Et justement, là vraiment le packaging Xbox était hyper bien rempli Avec le support pour tenir la, la, la console droite Là, malheureusement, on ne l'a pas Et vous savez quoi en plus Vous allez découvrir euh, le, la gravure avant moi Parce que la PS4 est de votre côté Donc là vous êtes en train de la découvrir Moi je n'ai toujours pas vu Et du coup, eh ben, elle est là, ça y est Ah putain, elle est classe hein. Elle est très très classe. Donc là, du coup, bah, on retrouve le logo euh, du jeu, The Last of Us Partie 2, comme vous pouvez le voir. Et ici, du coup, bah, voilà, on a cette fameuse console. Euh, elle a de la gueule. Elle a de la gueule. Donc c'est vraiment gravé, c'est sculpté sur la machine. Donc euh, pareil, en fait, ça fait hyper sobre, hyper minimaliste. Parce que du coup, c'est pas en couleur. Mais la gravure est vraiment super classe. Le petit logo PlayStation qu'il a est en effet un peu chrome miroir. Euh, donc, c'est super joli. Et, et du coup, ben voilà. Voilà cette PS4. Je vais un peu débarrasser. Cette PS4 Pro, euh, elle, est, elle, elle est très très belle. Il n'y a pas d'autre chose à faire. Derrière euh, le petit souci du détail... Euh, mais ça je crois que c'est sur toutes les ps4 pro si je dis pas de bêtises mais les petits euh, caoutchouc en fait pour la faire tenir pour pas qu'elle bouge bah, c'est les logos playstation le croix, euh, la croix, le rond, le triangle, euh, le carré donc c'est plutôt, plutôt sympa mais, euh, mais voilà c'est vrai que elle est, elle est très très très belle euh, franchement donc je vous la laisse comme ça je rajoute la petite manette juste ici voilà, c'était l'unboxing de la PS4 Pro. Ce que je vais faire, c'est que comme pour l'unboxing euh, d'édition collector, on va finir avec une ou deux petites minutes où je vais vous faire des petits plans bien sympas avec la musique de The Last of Us pour que vous puissiez la voir. Bien entendu, regardez, ça tient tout seul. Non, mais c'est pas beau ça. Non, mais c'est pas beau. Euh, je ne sais même pas comment j'ai fait ça. C'est génial. Mais en tout cas, voilà, comme, euh, comme l'unboxing de, de, de l'édition collector, je vais vous faire des petits plans. Et dans la description de la vidéo, vous avez un article avec les photos si vous voulez vous poser tranquillement. Mais voilà, en tout cas, je suis très très content que vous avez présenté cette édition collector. Il y a d'autres unboxings qui arrivent puisqu'il y a deux figurines d'Eli, mais ça je sais pas du tout quand elles vont arriver, et l'Artbook Collector, euh, qui lui était censé arriver aujourd'hui, mais j'ai toujours pas de nouvelles. Donc voilà, en tout cas, vous inquiétez pas, dès que j'ai des infos, dès que j'ai des trucs, je vous balance tout. Les séries de Let's Play ont commencé sur Naughty Dog Mag, donc vous pouvez les découvrir aussi, bah, juste après, en fin de vidéo, je mettrai un lien.